Jusqu'où peut-on aller en 5 heures de train C'est le sujet de cet épisode et surtout de la superbe visualisation de données que je vais vous présenter qui a été réalisée par Benjamin Trendin je tente un nouveau format d'épisode pour vous montrer des visualisations de données qu'on appelle aussi DataViz, que j'ai trouvé remarquables, utiles ou tout simplement insolites. Alors l'idée c'est pas uniquement de vous montrer ces visualisations, puisqu'elles sont en accès libre, vous pourrez rapidement les trouver par vous-même, mais surtout de savoir comment elles ont été réalisées et à quoi elles ont servi concrètement. Et pour ça, rien de mieux qu'interroger les personnes qui ont créé ces DataViz, parce qu'en plus, elles ont souvent des fun facts à nous raconter. On va donc se pencher sur Chronotrain, une carte qui permet en un clic de voir jusqu'où on peut aller en 5 heures de train à partir de n'importe où en Europe. Je vous ai mis le lien dans la description, n'hésitez pas à aller vous amuser avec, c'est assez ludique. En bref, c'est très simple et intuitif. Une fois sur la carte, on passe sa souris dessus et on voit ce qu'on appelle des isochrones. C'est-à-dire des zones qui sont accessibles en 1h, 2h, 3h, 4h ou 5h de train. Alors pour voir un autre exemple, vous pouvez aller tester du côté du géoportail fait par l'IGN. On peut voir jusqu'où on peut aller en un temps donné, à partir d'un point sur la carte, soit à pied, soit en voiture. Les isochrones, c'est pas mal utilisé dans le secteur des transports justement pour montrer l'accessibilité d'un endroit, que ce soit à pied, en vélo, en voiture, etc. Et c'est assez utile par exemple quand on veut tester une adresse où on compte habiter pour avoir une idée plus précise de l'accessibilité du quartier. Où est-ce qu'on peut se promener en 5 minutes ou bien en 1 heure si on est motivé Comment cette carte a-t-elle été réalisée Benjamin Trendin m'a expliqué les principales choses à retenir sur sa conception. Déjà, d'où proviennent les données Alors en pratique, évidemment, il n'a pas recherché tous les temps de trajet depuis toutes les gares en Europe, mais en théorie, bah, c'est presque ça. Ces données existent et elles sont produites par la Deutsche Bahn et Retra par l'API DirectBanguru. Et donc Benjamin utilise ces données via une API. Donc en très bref, une API c'est un flux de données qui se met à jour tout seul. Il y a plein de choses qui ont été faites à partir de ces données, donc je vous ai mis tous les liens dans la description là aussi. Par exemple, pour trouver les trajets les moins chers depuis une carte ou sur un calendrier. Mais ça c'est disponible uniquement en Allemagne pour le moment. Et ensuite, pour en revenir à Chronotrain, comment Benjamin a fait pour générer ces isochrones La première question que je me suis posée, c'est comment ça se fait que je peux aller par exemple depuis la gare du Nord jusqu'à Marseille alors ok on va me dire eh bien tu prends le RRD et ensuite tu prends le train à gare de Lyon Mais justement il faut y penser et c'est ce qui fait toute la différence Par exemple si on prend la visualisation brute qui sort directement de l'API Guru, Eh bien ça donne ça Et donc même si c'est déjà super intéressant on ne voit ici que les gares desservies directement depuis la gare du Nord Donc Benjamin a travaillé sur plusieurs paramètres pour connecter toutes les gares entre elles Il part de l'hypothèse que lorsque deux gares sont à moins de 10 km l'une de l'autre On peut faire un changement Ici, la gare du Nord est à moins de 5 km en vol d'oiseau, donc ça fonctionne. En plus de ça, il dit qu'entre deux gares, on se déplace à 9 km h c'est-à-dire un peu plus vite que la vitesse de la marche, et un peu moins vite que le vélo. Et pour les changements de train, eh ben, on suppose que les escales durent 20 minutes. Alors c'est un peu arbitraire, mais c'est difficile de faire autrement. Si on veut obtenir une visualisation qui marche aussi vite pour l'utilisateur, eh ça serait assez complexe d'aller plus loin, par exemple en calculant tous les itinéraires à pied ou en transport en commun. Alors au final, pourquoi une telle carte et qu'est-ce qu'on peut y trouver d'intéressant Eh bien on peut tester ici quelques points de départ. Si je clique sur Gare de Lyon par exemple, on voit qu'on accède à presque toute la France et je dis presque parce que justement c'est un vrai sujet, j'y reviens juste après. On voit aussi que Berlin est dans un cas similaire avec un réseau de trains régionaux très dense ou bien que depuis Bruxelles, on peut se rendre dans 6 pays en moins de 5 heures de train. Et qu'en est-il des territoires qui sont moins connectés Justement, Benjamin, qui a créé cette carte, m'a expliqué qu'elle a fait un buzz auquel il ne s'attendait pas tout à fait. Premier exemple, des personnes qui habitent en Écosse ont trouvé que cette carte montrait très bien que ben, l'Écosse est assez isolée quand on se déplace en train. Si je pars d'Edimbourg, je peux éventuellement me rendre à Londres en moins de 5 heures, mais pas depuis Glasgow et encore moins depuis Aberdeen ou Inverness. L'autre exemple que Benjamin m'a raconté et que je trouve super intéressant, eh bien ça se passe en France. Je vous montrais tout à l'heure un départ depuis Paris. Eh bien, En un coup d'œil, on remarque qu'une région est presque inaccessible. Vous la voyez, c'est l'Occitanie. Alors effectivement, on peut se rendre à Montpellier en un peu plus de 3 heures, ou bien à Toulouse en un peu plus de 4 heures pour les trains les plus rapides, mais ça s'arrête presque là si on se fie à la carte. Et ça, ben, ça n'a pas échappé à l'œil de la présidente de région Occitanie elle-même, Carole Delga, qui a repris cette data pour souligner que l'Occitanie est située majoritairement à plus de 5 heures de train de Paris au-delà des débats qui peuvent exister sur les projets de lignes à grande vitesse, eh bien on remarque ici très concrètement le pouvoir des données, et surtout des données qui sont bien présentées comme ici. Et ça, c'est pas anodin, parce que des data comme celle-ci, elles peuvent appuyer des projets avec un très fort impact, mais elles alimentent surtout le débat public en rendant des phénomènes plus évidents, et donc tout le monde peut se saisir, parce que c'est facile à comprendre, c'est parlant et c'est visuel. C'est la fin de cet épisode, si vous avez aimé cette visualisation, vous pouvez participer à sa maintenance, ou payer un café à Benjamin, c'est directement accessible ici, et je vous mets le lien dans la description. Et si vous souhaitez découvrir d'autres visualisations géniales comme celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne que vous pouvez aussi suivre sur Twitter et LinkedIn. À bientôt